Ma foi, regarde à toi. Le vent nous s'il vous plaît nous allons lire un psaume nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 44 psaume chapitre 44 nous lisons la parole de Dieu psaume chapitre 44 nous lisons la parole du Seigneur. Ô oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays ce n'est point leur bras qui les a sauvés mais c'est ta droite, c'est ton bras c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais Ô oh Dieu tu es mon roi ordonne la délivrance de Jacob avec toi nous renversons nos ennemis avec ton nom nous écrasons nos adversaires car ce n'est pas en mon arc que je me confie ce n'est pas en mon épée, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Amen. Fais de moi un témoignage sur cette terre. I'm moi ton image Oh, mon je veux. vraiment moi béni et célébré encore ce soir Pour le privilège que nous avons de pouvoir nous tenir devant ce Dieu très haut Oh quelle grâce mon bien-aimé Père de nous tenir dans ta présence à toi mon sauveur Qui peut de lui-même, oh Dieu béné, dans ta présence mon roi C'est toi qui attire, c'est toi qui appelle mon Père Merci encore pour ce bonheur que nous avons Père D'être rassemblés en ce jour dans ta maison à toi Père Pour réellement te louer te célébrer Père Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, mon béné-aimé. Seigneur, purifie-nous encore avec les hommes, nous seront purs. Et là, nous serons lavés, sanctifiés, mon roi. Nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos yeux, mon père, Ce que nous sommes, mon Père saint oh Dieu. Et ce soir, nous voulons te dire encore merci pour la bonne santé, mon béné-aimé, Père, au oh Dieu. Merci encore pour le souffle de vie, mon béné-aimé, Père, t'es oh Et c'est la vérité, mon béné-aimé, Seigneur, nous te disons merci. Merci réellement pour ce que tu fais pour nous. Parce que c'est vraiment une grâce d'être dans ces lieux, Père, où nous chanter ta gloire et, et aussi voir comment, comment tu te mets dans cet endroit, au travers des cantiques, mon bénémoine Père du nous te disons merci, Père. Merci pour les dons que tu as déversés en cet endroit. Nous te disons merci du de nos cœurs, mon roi, dans tant les instruments, pour de voir les voix qui te chantent. Seigneur, tu es réellement notre Dieu. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Oh Dieu, qui prend soin de nous, mon bénéme, Père du qui pardonne, qui console et qui soutient, Père. Nous avons soin du Dieu vivant, tu l'es, Seigneur. Sois avec nous encore ce soir, mon Père. Merci réellement pour c'est que tu as, tu as fait ce que tu fais encore aujourd'hui, Père, au oh Dieu, d'être encore à cet endroit. Bénis ton peuple qui est encore en connexion à différents endroits, à différents pays, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit aussi fortifié, mon Père Saint. Nous te disons merci de nous avoir donné autant de frères et des sœurs. L'ouange et honneur à toi, t'as donné encore la vie, Seigneur. Merci encore pour le son que nous avons entendu, Père. Nous comptons sur ta grâce, sur ta bonté, Seigneur. En fait, nous avons encore la marche, mon béni père au oh Dieu. Merci encore pour tout ce que tu as fait, mon béni père. Louange et honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, vous pouvez vous asseoir. Nous comptons sur le bienfait de l'éternel. Lorsque nous pouvons regarder autour de nous et aussi depuis le temps que le Seigneur nous a vraiment pris par sa main, en nous faisant sortir de tous les endroits où nous sommes passés, où nous étions aussi enracinés, en nettoyant, nous pouvons voir que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés et que les bienfaits de l'Éternel sont innombrables à notre endroit. Il est vraiment le Dieu qui manifeste réellement son amour et sa bonté aux êtres humains et surtout aussi à nous pour nous avoir amenés jusqu'à une position de pouvoir réellement avoir confiance et croire. Car il n'est pas aussi facile de pouvoir réellement croire la parole de Dieu. Pour pouvoir croire cette parole, il faut vraiment avoir confiance en celui qui l'a prononcée. Nous le remercions de tout notre cœur et pour avoir confiance en lui, il faut aussi avoir eu l'occasion de pouvoir aussi marcher aussi avec lui. Et pour marcher avec lui, il faut que lui-même puisse aussi t'appeler. Nous le remercions vraiment. C'est pour ça que. Nous ne prenons pas la légère, chaque chose c'est que le Seigneur notre Dieu fait dans notre vie et aussi la grâce qu'il nous accorde aussi d'être là pour pouvoir aussi nous conduire parce que il a fait la promesse d'être avec nous, de nous conduire et de pouvoir pouvoir aussi à tous nos besoins, Amen. tous les jours de notre vie, d'être présent aussi avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous le sommes et nous le remercions vraiment de ce que lui quand il fait la promesse, il réellement à ses promesses et il manifeste qu il est toujours le Dieu qui veille sur sa parole. Nous le remercions parce que nous savons que garder la parole n'est pas réellement quelque chose qui est facile pour un être humain, mais le même Dieu qui a eu à pouvoir vouloir que l'homme puisse garder la parole a pourvu effectivement pour que nous ayons cette possibilité de pouvoir réellement garder cette parole. Nous le remercions de cela parce que c'est lui qui donne aussi le, le bon vouloir et le faire en regardant aussi notre bonne disposition pour que lui puisse parce que il peut le faire lui mais quand nous ne voulons pas il peut pas il se sent il veut pas se sentir forcé mais il veut sentir effectivement que vous le désirez et quand nous désirons cela effectivement c'est pour ça que la Bible dit que fais donc de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que il doit être effectivement l'être pour qui ton intérieur, ton âme soupire au jour le jour. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se lassent de faire le bien, qui se lassent de voir aussi aimer ses Dieux effectivement dans toutes les circonstances. Nous devons toujours. C'est vrai. L'humanité dans laquelle nous nous trouvons à des moments pas tellement faciles, quand on passe le moment tellement difficile sur cette terre, et alors à ce moment-là, ça devient aussi difficile de pouvoir vraiment s'accrocher. Mais nous devons dépasser cette limite, effectivement, de l'être dans lequel nous nous trouvons, parce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, non plus ce que nous sommes, mais devenir ce qu'il est en fait. Et cela, la grâce du Seigneur que nous a donné de pouvoir être une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, nous sommes réellement plus forts. Et aussi longtemps que nous resterons dans la chair avec les œuvres de la chair, effectivement, nous serons toujours très faibles. Mais plus que nous, nous sortons cela. C'est pourquoi il a vraiment raison de pouvoir réellement aussi euh, nous, nous montrer qu'effectivement que nous devons arriver à pouvoir persévérer et marcher, effectivement, pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel il nous a appelé. Mais si nous devons l'atteindre, effectivement, ce que l'homme tel que nous sommes, il doit aller, il doit mourir au jour les jours, effectivement en enfin, fait que l'homme nouveau puisse prendre de plus en plus de l'ampleur parce que les désirs de l'homme nouveau du vieil homme sont pas semblables ce qui effectivement que les désirs sont contraires en fait à cela et le Seigneur notre Dieu nous nous aidons. le remercions vraiment de tout notre cœur et, et cela chaque jour qui passe pour nous pour nous qui sommes effectivement de croyants et qui a fait de nous que nous puissions être de croyants tels que nous le sommes aussi dans dans un temps comme celui-ci où réellement un moment, un temps qui est difficile. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4 où il dit effectivement, je pense qu'on peut peut-être prendre de Timothée, puis nous pouvons revenir dans cela aussi, dans 2 Timothée chapitre 3, vous connaissez l'écriture, où, où cet homme de Dieu dit que, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours effectivement, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Déjà, on nous montre effectivement comment sera cette période, comment elle sera en réalité, effectivement. Il dit, ce sera des moments qui sont tellement difficiles. Et aussi, dans, dans l'intimité que nous continuons lire, effectivement, et, il revient, effectivement, aussi sur cela. D'abord, il avait parlé là. Et puis, il revient encore ici en, en insistant en réalité. Vous pouvez voir, effectivement, que s'il insiste, c'est parce que la chose, elle est vraiment certaine. Regardez très bien, un, un chapitre, un, un, un Timothée au chapitre 4, je pense que nous voulons lire. Oui, chapitre 4, il dit, mais l'Esprit, là, il nous fait comprendre effectivement clairement que ce n'est pas qu'il a inventé la chose, effectivement, il dit, mais, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront donc la foi. Et pour qu'on arrive effectivement à cela, ce sont ceux qui s'étaient donc aussi avancés en, en manifestant en témoignant qu'ils avaient la foi, qu'ils qu croyaient effectivement. Parce que pour l'abandonner, il faut d'abord l'avoir quand même eu. Mais ce qu'il dit, mais bon, quelques-uns abandonneront la foi. Et, et, et, et, et puis il dit ici effectivement, et, il dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est quand même quelque chose de très surprenant, de très aussi fort effectivement de pouvoir entendre quand la Bible dit cela ainsi, cela se passera comme cela. Mais c'est pour ça que nous prions le Seigneur qui nous aide à ce que nous puissions vraiment nous tenir dans une position telle que nous puissions faire le choix qu'il faut savoir choisir ce qui est ce qui est bon pour que parce que ici c'est vrai que on peut voir qu'il y a quand même deux groupes. Il y en a de, de ceux-là qui abandonneront la foi et de ceux-là qui persévéreront à pouvoir garder la foi pour être sauvés, puisque nous l'avons lu effectivement dans Hébreu au chapitre 10. Je crois que cela nous vont le lire avec vous. Hébreu au chapitre 10, il dit, je pense au chapitre. Euh, pardon. Hébreu chapitre 10, c'est cela, oui. Et nous lisons à partir du verset, verset, verset 37, il dit, Et encore un peu un peu de temps, celui qui doit venir, viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra donc par la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire, et là nous voyons qu'ici, vous avez dit, mais quelques-uns abandonneront donc la foi. Et puis il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et puis, on dit nous, nous, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et ça, il faut être déterminé. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'ils sont conscients que si aujourd'hui je ne marche pas sur la foi, je ne pourrai pas avancer avec Dieu. Et là, et là, effectivement, dans le chapitre, euh, dans le chapitre 4, effectivement, Timothée dit, mais ils abandonneront la foi pour s'attacher à des, des esprits séducteurs. Ah oui, comme les mais il y aura des temps difficiles, mon frère et ma soeur. Il semble effectivement que parfois nous ne faisons pas tellement très attention. Les chrétiens doivent veiller, doivent veiller et être vraiment très prudents, et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Parce que quand on parle des, des derniers temps, effectivement, des, des derniers jours, effectivement, des temps difficiles, c'est bien les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous lisons peut-être pas tellement très bien, nous ne voyons pas tellement tellement très bien, mais mon frère et ma soeur, ce sont des moments qui sont tellement difficiles. Et voyez-vous, réellement, par exemple, quand nous regardons, je veux juste que vous puissiez voir comment les choses sont et comment est-ce que nous avons un, un adversaire qui se déchaîne. Regardez très bien dans les scènes Écritures, je pense que, quand le Seigneur a répondu à, à, à euh, effectivement, aux questions que les disciples lui avaient posées dans Matthieu au chapitre euh, 24, effectivement, après avoir vu le temple, le Seigneur a répondu, donna effectivement aussi les réponses à toutes ces questions qu'il posait, parce qu'il s'est posé des questions vous savez à quel moment, ceci et cela. Et il répondait très bien, il montrait effectivement. Et puis en un certain moment, il, il a eu à pouvoir dire aussi des paroles telles que Matthieu 24, nous pouvons lire quelques versets, effectivement. Qui, qui, qui sont tellement aussi que, que vous connaissez, mais je voudrais simplement lire pour que nous puissions juste voir un peu le tableau, regardez très bien. Il dit, il dit une chose ici, là il dit, euh, Matthieu 24, il dit, il dit ceci, il dit, verset, euh, euh, verset 9, il dit, Matthieu 24, verset 9, il dit, Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont Et ils se trahiront, se haïront Les uns les autres Et voyez-vous, parce que quand on dit Plusieurs succomberont, se trahiront, se trahiront les uns, effectivement, Mais il ne s'agit pas simplement des gens du monde Mais il s'agit effectivement de ceux-là Qui prétendaient être des croyants Mon frère et ma soeur Comment est-ce que... Parce que vous vous posez la question mes frères, c'est pas possible Mais posez-vous la question, mon frère et ma soeur Judas était l'un d'entre eux Ils mangeait ensemble avec lui et ils écoutaient la même parole, effectivement. Ils avaient le même maître, effectivement, qui enseignait, qui prêchait, qui priait pour les gens. Ils les voyaient. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, dans le cœur de Judas pour que. Parce qu'on ne pourra pas dire que Dieu ne lui avait pas donné la possibilité qu'il avait donnée à tout le monde. Non, Dieu avait mis dans la même condition que tout le monde. Parce qu'il était avec tous les apôtres, les pires et tous ceux-là, effectivement, les gens tous ils étaient là, effectivement, aussi ensemble. Mais dans son fort intérieur, pourquoi est-ce qu'il est C'est -ce qu parce qu'il avait toujours le but d'un gain, il n'était pas toujours tranquille, c'est s'est contenté, il ne faisait pas attention à ce que le maître disait, il était toujours distrait. Et les diables profitent toujours là-dedans. Vous pouvez dire, mes frères, quand même, mais souvenez-vous quand nous avons lu avec vous les scènes d'écriture. Pendant tout ce temps-là, tout se passait très bien avec lui, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand il a pris les morceaux trempés. Est-ce que vous vous souvenez Je crois que c'était dans Jean, euh, quelque part, je pense quelque part dans le livre des gens, effectivement. Et à ce moment-là, les diables, ah, bien sûr, que et c'est comme ça qu'il sortit, vraiment, hein, il était là maintenant pour accomplir ce qu'il va arriver à pouvoir accomplir. C'est nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir, parce que comme parce cela, parce que, regardez très bien, quand bien même, lorsque le Seigneur parlait, regardez, très bien, regardez, je pense que nous pouvons trouver ça, dans Jean. Je dans Jean, j'allais voir peut-être dans l'évangile de Jean, quelque chose comme ça, je pense, que, ou Jean 13, ou Jean 14, je pense que c'est cela, Nous dont peut-être trouver cela, il y a cela, oui, c'est cela, c'est une compétition, voilà, voilà, cest alors, Jean 13, euh, Jean 13, verset 21. Il dit. Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus donc fut troublé en son esprit, et il dit expressement, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Alors, voyez-vous, parce que, avec tous ceux qui étaient avec lui, ah, il il disait, mais il, comment avec un tel homme avec nous vivons comme cela, et puis voir ce qu'il est, qu on le connaît quand même, puisque bon, depuis toujours, il a toujours été avec nous, il a même posé des On voit ce que Dieu fait avec lui. Et puis il s'élève, dit, mais l'un de vous me livrera, mais qui parmi nous peut faire une telle chose Ils étaient surpris. Qui, parmi nous, peut faire une telle chose? C'était une chose qui ne pouvait pas passer par le signe. de c'est pour ça que, ici, si, c'est vraiment bien aimé. ici, si, ici, si il dit, verset, non, verset, verset 20. il dit que, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Donc, ils étaient dans l'étonnement, parce qu'on regardé, mais il dit, mais, est-ce que c'est, ce que c'est -ce -ce pas possible, car est-ce que c'est bien? On s'est posé des questions. Il dit, mais quand le maître dit ça, ça touche le cœur, ce qu'il dit vrai. Mais qui peut faire une chose pareille et Vous voyez, frère, c'est ça, ce que nous avons, nous, nous lisons dans le livre de Saint, et je crois que dans, dans, dans un Corinthiens, je pense, au chapitre 10. Et c'est ça qui est très touchant aussi. Et, regardez, nous revenons ici dans le chapitre 13. un Corinthiens, chapitre 10. Regardez bien. Et, il nous dit une chose ici, un Corinthiens, chapitre 10. Il dit, je pense. Il ah, dit, frère, verset 1, je, veux, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, vous vous souvenez qu'ils ont, qu ont, qu ont tous été baptisés à Moïse et dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, effectivement, et car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient donc Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent donc dans le désert. Nous nous sommes posés la question de pouvoir savoir, mon Dieu, mais comment est-ce possible qu'ils voyaient la main puissante de Dieu? Ah oui. Parce que ce qui a été dénombré ici, manger, bu effectivement des choses surnaturelles, traverser la mer rouge, c'était les choses visibles et palpables. Ils ont tous passé là Chacun d'eux passé à travers. Et bien quand la nourriture, la, la main tombée, effectivement aussi, que la viande était donc donnée, effectivement. Mais tous Ils mangeaient, ils mangeaient tous. Alors, est-ce que quelqu'un veut penser que moi je ne vais pas entrer dans le Canaan, je vais. Continuer parce que tout le monde s'est Puisque nous mangeons, nous allons entrer et en plus, nous buvons un, un rocher spirituel, comme on le dit, effectivement. Et ces rochers, c'était Christ, effectivement. Ils buvaient à ces rochers. L'eau toujours présente du rocher. C'est cela. Ils buvaient et, et ils avançaient, et ils avançaient. Oh. Vous, je ne sais pas si vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture. La Bible nous dit que pendant qu'ils qu voulaient la viande, la viande, la viande, maintenant Dieu dit je leur donne la viande. Et pendant qu'ils avaient la viande dans la bouche dans sa colère a commencé, qui pouvait s'y attendre de cela. Vous recevez la nourriture, la viande que vous avez, vous mangez avec plaisir, même avidité, effectivement. et bien, Dieu commence à pouvoir, la mort commence à pouvoir se frapper les uns les autres qui étaient en fait. À 20 ans, parmi les autres, effectivement, ainsi de suite. Donc, disons que je ne veux pas que vous ignoriez, en fait. Et que ces gens, ils ont passé par. Oh, des choses tout à fait surnaturelles et qui étaient palpables, visibles, traversant la mer rouge. Vous vous souvenez, peut-être que je pense que vous avez. souvenez, regardez comment Dieu est toujours extraordinairement. Merveilleux. Il est toujours juste et bon et parfait. Il nous a montré leur nature. Vous savez où c'est Devant la mer rouge. Et pourtant, quand ils étaient en Égypte, il a vraiment béni ce peuple. Mon frère et ma soeur, il les a montés des, des miracles palpables. En pleine journée. Dans un même pays. Que Dieu te bénisse, ma bien mes soeurs. Dans un même pays, je ne sais pas si vous vous, vous rendez compte. D'un côté, l'autre côté, là-bas, c'est noir. Profond noir. Ténèbres, palpable. Ici, le soleil brille. Amen. Frère. Ah non, non, non, non, non. Ils ont vu des choses puissantes. Et puis, arrivés là, devant la mer rouge. Et commencer à murmurer, à dire, oh, il n'y avait pas de sépulqués, il n'y avait pas d'oignons, des oignons. <rire> oh, Dieu est vraiment patient. C'est pour ça qu'il veut que toi et moi aussi, nous soyons patients. Dans notre jugement envers mon frère, envers ma soeur, envers tout le monde, soyons patients. Parce que Dieu a été aussi patient à notre endroit, à nous. C'est nécessaire, frère, c'est important pour cela. Alors, nous retournons dans Jean chapitre 13. Alors, là, on dit ici, regardez très bien, pardon, 13, il dit mais, Donc, verset 22 dit, « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait étaient donc couché sur le sang de Jésus. Nous l'avons déjà entendu, sinon. Je disais, voilà comment ces hommes avec que Dieu avait choisi, ils s'aimaient. Et, et, et vraiment, ils il s'aimaient, ils regardaient très bien. <rire> Parce que l'un pouvait dire, pouvait dire oui, il est toujours dans les seins du maître, le maître le préfère lui, pas, pourquoi pas moi, cela. Si, si, si, vous comprenez Non non et, et, On savait très bien qu'il aimait bien dans le sein du maître. Et puis il dit, il dit, mais, mais c'est notre frère, de toute façon, s'il est là, c'est aussi pour nous. Parce que ces jours-là, on a pas vu des intentions. Il, il, il dit, mais ah, c'est quand même extraordinaire. Il dit, mais comme le maître l'aime, mais il savait quand même que le maître les aimait aussi. Bien, bien, bien. <rire> Oui, mais ils ont vu quand même Que le maître aime aussi celui-là Il aime Est-ce que vous comprenez mais Bon, c'est pas que... Oui, pourquoi tas été aimé par des maîtres non, non, non, non, quand nous avons des sentiments Disposés par le maître à l'intérieur Nous ne voyons pas ces choses-là C'est pour ça que Vous, vous, vous l'entendez souvent J'ai prié pour que ça ne devienne pas des habitudes Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de plus grand Que l'amour de Dieu dans le cœur pour ceux que vous avez avec. Je veux que vous puissiez comprendre. Ce que Dieu regarde en toi, c'est ce que toi tu as à l'endroit de l'autre. Parce que la plus grande... En fait, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous a donc commandé vous voyez, quand quelqu'un aime l'autre, effectivement, il aime vraiment, mais il a compris la parole de Dieu. C'est écrit comme ça. L'amour est une puissance et une force que Satan ne peut pas tenir. Alléluia. En fait, c'est un grand secret qui est vraiment, et c'est vrai cela, c'est pour ça que vous pouvez observer que vous avez difficile de pouvoir vous aimer. Satan combattra toujours l'amour. En fait, c'est la parole de Dieu qui produit l'amour dans les gens. Pourquoi ils vont se trahir Pourquoi ils vont se Je te y arriver rapidement, mais pourquoi ils vont se haïr et se trahir. Pourquoi quelqu'un que vous avez avec, vous avez chanté avec, et si il arrive à pouvoir vous haïr et, et même vous, vous trahir comme nous pouvons le voir avec les seigneurs C'est peut-être un peu pensé, mais c'est important, mon frère et ma soeur. Personne parmi eux ne pouvait jamais penser que Judas était un traître. Parce que je crois que pendant qu'ils étaient ensemble avec cet élan de voir le maître agir, la parole de Dieu être prêchée, et je crois qu'ils n'avait pas de soupçons. Vous n'avez jamais entendu dire que Jean soupçonnait que... ou Pierre soupçonnait que... et que, que, que Judas était vraiment le traître. Vous avez déjà lu ça quelque part où Jacques a soupçonné, où celui-ci a soupçonné voyez-vous parce que c'est pour ça que même le saint, nous l'avons lu je pense mardi et il nous dit que vous savez que de, la charité ne soupçonne pas le mal c'est une chose que vous devez avoir en horreur mon frère et ma soeur, soupçonner toujours voir le mal qu'est-ce qu'il fait ça parce qu'il pense ici fait... ça c'est le domaine de Satan lui-même ah, dans les pensées ce que Dieu veut, c'est que vos, nos pensées soient pures et sanctifiées en fait parce que quand il y a les soupçons eh ben, les mauvaises pensées commencent à pouvoir maintenant agir dans le cœur à l'endroit de la personne il est difficile de pouvoir avoir de bons sentiments et s'il n'y a pas de bons sentiments il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas d'amour là où il y a la division il y a tout ce qu'on appelle aussi des choses comme vous le savez Donc c'est nécessaire que nous puissions... Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, le Saint-Esprit ainsi... Ça devient comme tout à fait simple on j'aime. Non, vous n'aimez pas. Parce que si vous arrivez à aimer, vous verrez que c'est différent. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est vrai que... Parfois vous prenez ça à la légère parce que vous entendez réfléchir. Non, non, non, mais regardez, regardez d'abord regardez, regardez comment était l'Église. C'est là que vous devez voir ce que le Seigneur suit l'épouse. Comment était l'Église quand la parole de Dieu a été prêchée et que le Saint-Esprit est descendu, effectivement, comment était l'Église La Bible dit que tous ceux qui croyaient n'étaient que comment C'est écrit. Vous allez me dire quoi, frère C'est écrit. Donc Dieu est capable de rendre ces hommes qui croient. D'abord, regardez d'abord, c'était la disposition de leur cœur. Leur cœur était vivement touché. Ça, c'est la place. Et puis, ils ont crié, ⁇ Oh, homme oh, frère, que ferons-nous ⁇ Pierre leur a répondu. Et puis la Bible dit, verset 40-41, il dit, mais, tous ceux qui reçurent, avec obligation, mais des bons cœurs, sa parole, furent donc... Voilà la disposition du cœur. Et, et alors, quand cela s'est passé comme ça, alors là, l'amour de Dieu est entré dans le cœur. Et comme la Bible le dit, effectivement, tous ceux qui croyaient mettaient tout en... ils que qu'un seul cœur. Il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de soupçon. Donc cest dire que chacun, frère, bien frère frères et sœurs en Christ, cela est possible. Parce que des frères et sœurs qui étaient avant nous ont eu à pouvoir le vivre. Ce que nous aussi nous sommes dans cette possibilité parce que tout ce qu'on fait... Si on n'a pas cela, croyez ce que je vous dis, c'est en vain. D'ailleurs, nous l'avons entendu, ce n'est pas moi qui le dis, si, même si je même mon corps pour être brûlé. Ah oui. Vous vous souvenez encore Même si j'ai chanté comme la... Même si j'ai perdu tout le même plan, j'ai fait tout le même tout ça ne sert à... Sans donc la charité. Alors vous nous dites, la charité n'est plus envieuse. Oui, mon frère, quand les envies se manifestent, alors ils se haïront, ils se trahiront, bien sûr, parce que l'amour du plus grand nombre se c'est sûr et certain. Nous prions que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, afin que nous comprenions, nous ne devons pas perdre notre temps, nous devons travailler pour notre foi et aussi pour notre salut avec crainte et tremblement. C'est nécessaire. Et nous sommes appelés à un but honorable auquel le Seigneur, notre Dieu, nous a conviés. Un festin qui nous attend, effectivement. Alors, il faut comprendre que si c'est le roi qui nous a invités, je ne peux pas partir avec un costume de n'importe quelle manière. Imaginez même le roi de la terre. S'il vous invite il vous convient à sa table, vous se direz n'importe comment. Oh. Non, monsieur. Vous chercherez à pouvoir réellement vous mettre dans votre tenue qu'il faut. Et quand vous rentrez là-bas, on dit Ah ben ça, c'est un gala royal C'est pour ça que je dis que <rire> nous, nous remercions Dieu parce que il, il, il lui a été donné de se revêtir. Donc, moi, je ne peux pas m'habiller comme je veux. Mais je prends ce qu'on m'a donné. Et il lui a été donné de se revoutir. Alors, nous retournons vite dans Jean, un peu pour nous en prier. Regardez bien. Alors, il dit ici un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit donc signe de demander qui était donc celui dont parlait Jésus Ça le préoccupait, frère et sœur ça les occuper parce que d'entendre qu'effectivement que quelqu'un parmi nous livrera effectivement cet homme de Dieu, c'est pas possible. Il dit non, non, non, non, c'est pas possible, comment ça travailler? Puis il posait la question, il me dit mais bon, parce que s'il si a dit ce qu'il connaît. Ce qui est merveilleux, c'est que nous, nous restons là, frères et sœurs, les soupçons... C'est vraiment la, la possibilité que Satan a injecté un mauvais esprit en vous pour vous rendre esclave. Et puis, il est, il est malin. Il va te donner l'impression que c'est une inspiration divine. Ah oui, il est rusé, il est malin. Et toi, tu te dis, ah, Dieu m'a inspiré. Dieu ne t'a pas inspiré. C'est sont tes soupçons, tes pensées. Oui, s'il a fait, frère, que Dieu nous aide. Mais c'est un démon qu'il faut chasser, frère. Parce que, vous savez, aussi longtemps que vous serez comme cela, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu et vous n'aurez rien de la part du Seigneur. Mais oui, mais qu'allez-vous faire avec Satan Parce que quand vous n'aimez pas recevoir de Dieu, vous aimez recevoir de Satan. Mais qu'est-ce que Satan va vous donner Parce qu'il va vous nourrir de mauvaises pensées et tout ça. Et puis tous les jours, quand tu regardes quelqu'un, tu vois il vit ceci. Tu deviens comme un fou. Ah, mais c'est vrai oui, il va te nourrir, vraiment. Et puis il, il, quand il va s'approcher, ah non, frère Jonas, et quoi qu'il pense de ceci, de cela, et puis il va s'approcher, je vais mettre main. il va faire une question. Oh, non, non, non, non, non. lui aussi probablement il est en train. Donc tout le monde, tout le monde. Et puis il va vivre comment Eh bien finalement la personne est devenue une personne tout à fait individuelle qui se met toujours à l'écart, parce que tout le monde et, ne les voit pas bien, tout le monde... En fait, vous voyez, là, là c'est comme ça que vous voyez que les gens commencent à pouvoir avoir un problème, parce qu'on soupçonne tout le monde. On est, et puis quand on soupçonne tout le monde, je vais vite. quand on soupçonne tout le monde, effectivement, vous allez remarquer, il n'y a plus de communion. Ah oui oui, oui, oui. Et quand... Bah, bah, S'il s'approche si des gens, vous voyez que la personne n'est jamais sincère. C'est toujours l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie, il vient, il vous parle comme ça, il dit, ah, on, on est bien, non, l'intérêt dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il pense du mal de la personne. C'est ça. C'est ce que Satan vous donnera. donc Troublé, donc, tu es devenu quelqu'un qui est malade. Le pauvre, tu peux être très bien, parce que Dieu te donne la paix. Pense au bien, tu seras bien. Ça ne coûte rien de pouvoir penser au bien. Simplement l'obéissance. Et pourquoi je dois tous les jours penser du mal des gens Tous les jours penser qu'on pense du mal de moi, on me parle de moi, on me critique. Pourquoi je dois me tuer à toujours penser ce qu'on pense de moi Moi je vais me tuer à penser que Dieu pense de moi ah, oui. Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi Mais ces dieux-là, c'est vrai frère et soeur, c'est important que nous puissions comprendre. Regardez, là, par exemple, je croyais que vous comprenez, on dit, là, ah, mais Jacques, Pierre commence à soupçonner maintenant. Ah, par exemple, je ne sais pas moi, ou Jacques. On peut dire, non hein Mais non, ils ne veulent pas perdre leur temps pour pouvoir soupçonner. Dit, mais maître, c'est toi qui l'as dit. Moi, je ne veux pas commencer à pouvoir penser que c'est elle, c'est elle. Mon Dieu me dit, mais puisque tu es là. Mais dis-moi, dis-nous. Pour que je sache si c'est moi ou bien que c'est Parce que chacun était dans un état perplexité. Est-ce que vous comprenez Je veux, Seigneur, mon cœur, parce que moi je t'aime, tu connais ce que je suis pour toi. Donc chacun ne voulait pas être dans cette chose-là. Parce qu'il remarquait très bien, c'était tellement que ceux qui a touché le mettre dans son cœur. Parce que depuis le début, quand il avait les pieds. Vous ne vous souvenez plus Regardez. Regardez bien. Ah oui, oui, oui, oui. Regardez oh, bien. Et, et, et, et, et, et là, je pense que, ah, je vais dire un tout petit peu beaucoup plus là. Et si il dit, verset 5 d'abord, là, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et, et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, mais toi Seigneur, tu me laves les pieds. Vous voyez comment il honorait son maître. Il aimait tellement, il avait confiance. Il, il dit non, c'est moi plutôt que dois te laver les pieds. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, parce que c'est le travail d'un esclave pour, un, pour son maître. Et toi tu es mon maître et mon Seigneur. Moi, te laissé laver mes pieds à moi. Non. Il dit, non. Jésus lui répondit, non, tu ne me, me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si mon père lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Parce qu'il voulait être entier à lui. Alléluia. Ah oui, ah oui, vous voulez être entier à lui, dit il dit, c'est Non, c'est le les pieds, mais tout, tout, tout, tout, faut que je t'appartienne. Vous comprenez? Alors maintenant, on dit, Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé, n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et puis il ajoute, et vous êtes pur, mais non pas, vous voyez? Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Et puis, l'équité continue, il me dit, mais il, me dit, il me dit, après qu'il lavé les, oui, les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait en vérité, en vérité, je vous l'ai dit le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand celui qui l'a envoyé, il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez, verset 18 ce n'est pas, il dit de vous tous que je parle je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture ça vous comprenez donc maintenant c'est maintenant on tourne maintenant hein, et verset suivant dit mais c'est lui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi vous voyez comment la conversation continue effectivement jusqu'à arriver maintenant là où nous avons lui et puis nous arrivons ici on dit verset 24 dit mais Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus et ses disciples s'étant penché euh, sur la poitrine de Jésus lui dit Seigneur, qui est-ce Vous voyez, c'est merveilleux. Hein? Hein? Si nous ne pouvons pas arriver au maître, nous avons quelqu'un qui est tout près de lui. Ah, mais toi qui le vois, toi qui es tout près de lui. Tu ne peux pas lui poser la question. Vous voyez, quand on travaille comme ça dans cette collaboration, mais nous sommes heureux. Bien sûr. Il dit, mais toi qui es dit, mais il demande lui qui est-ce. Et puis il dit, mais Seigneur, lui dit, dis -moi, dis -moi, dis -moi, dis -moi, lui dit, Seigneur, qui est-ce Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Heureusement qu'il l'avait, hein Enfin, je veux dire, que, heureusement qu'ils avaient Jean pour poser la question, et que les seigneurs, parce que s'ils n'avaient pas posé cette question-là, mais ça travaillait, on n'allait pas savoir des hein, choses comme ça, vous comprenez Est-ce que vous suivez Maintenant, écoutez bien la suite, effectivement. Alors c'est celui à qui, qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il est donna qui ça à Judas, vous savez, fils de Simon l'Iscariote. Et que vous avez, vous avez remarqué ce qui est extraordinaire. Il dit ceci, de que le morceau fut donné, qu'est-ce qui s'est passé et il a fait quoi Satan a fait quoi Satan est entré aussi. Voilà est-ce que vous comprenez Donc pendant tout ce temps-là, il n'était pas entré. Mon frère et ma soeur, ce que vous faites avec la parole de Dieu. Que vous, vous donnez l'occasion à Satan de pouvoir. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous n'avez jamais remarqué ce que la Bible dit, effectivement. Ce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut que personne puisse périr. Il veut que tout revienne à la répentance. C'est ça le problème. On ça que dans le livre de Timothée, je pense un Timothée chapitre 2. C'est ça, je pense bien que c'est cela aussi. Il dit une parole qui est vraiment extraordinairement merveilleuse. J'ai pas décompté de voir dans Timothée, je pense que c'est cela. Verset 20, regardez, un Timothée, je pense que c'est cela, oui. Peut-être tu trouves ici. Ouais, je pense que c'est cela, peut-être tu trouves je suppose. Il faut d'abord qu'on voit ici, c'est là. Voilà, voilà. Ah, voilà. Il dit ceci, verset 1, un Timothée de verset 10. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions, de grâce pour tous les hommes. « Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, Sauveur. » Qu'est-ce qu'il veut Il veut que tous les hommes soient, et qu'ils parviennent à la connaissance de la... Voilà. C'est ça toujours la volonté de notre Dieu. Il est Dieu. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que jamais notre Seigneur est venu pour pouvoir perdre. Il est venu pour pouvoir sauver. Alors, nous, nous voyons là, en réalité, parce que vous remarquerez très bien que depuis longtemps, depuis longtemps, pendant que Judas marchait avec le maître et tous les autres vêtements, il était en contact avec les Sanhedrin. Il était ici avec eux et puis avec le, le, le maître, et les autres, il courait dans la nuit pour aller le voir, il dit, mais combien vous allez m'offrir si je vous l'offre effectivement Donc il partait, il revenait, il partait, il revenait. Son cœur n'était pas là. Ce sont des poids effectivement en fait que les diables ramassent plus facilement mon frère. Chaque fois qu'il a parlé, mais aime ton frère, arrête de voir les soupçons, les mauvaises pensées, toi tu es là en train de voir manger les soupçons, c'est l'a vidéo Dieu me tient. Non, monsieur, tu ouvres la porte à Satan. Parce qu'il va arriver un moment. Ah oui, c'est important. Que Dieu nous aide. Alors, nous réalisons comme le qui tu dit, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles car ah, les hommes seront égoïstes ceci et cela ainsi de suite alors vous voyez qu'effectivement que quand toutes ces choses entrent dans les hommes vous ne pouvez pas voir la communion autour de la parole avec des personnes qui sont avec des autres pensées il est impossible et difficile de pouvoir être un avec des gens qui n'ont pas le même sentiment qui produit la parole de Dieu. On ne peut pas être un. Voilà pourquoi parfois nous avons des conflits avec nous, nos frères, nos soeurs. Nous appelons frères et soeurs parce qu'ils sont quand même de ceux qui ont dit je crois au Seigneur. Puisqu'on va pas chercher, on va pas vérifier dans son cœur. Oui, qui va vérifier dans le cœur de l'homme pour savoir s'il si a vraiment accepté. Moi, il m'est déjà accepté. Je dis alléluia puis j'étais un bel frère c'est ça le problème et alors le combat commence pourquoi le combat commence parce que il y a un problème effectivement à l'intérieur vous savez le plus grand problème avec l'homme c'est son cœur. je termine et puis nous allons nous lever puis nous allons prier. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est son cœur. Vous n'avez jamais compris pourquoi le Seigneur a répondu en disant, voici le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez De toute ton âme. Vous entendez cela L'âme c'est ce qui fait ce que l'homme est. Donc Que ton âme aime Dieu complètement. On y met de tout ton âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une parcelle qui reste pour autre chose. Je ne sais pas que Dieu nous aide. Est-ce que vous puissiez comprendre ces chose De tout ton être. De toute ta pensée. Ah, que Dieu nous aide. Si tu arrives à aimer Dieu comme ça, tout ton cœur, toute ta pensée, tout ton être, tout ceci. Ainsi, comme la Bible dit effectivement, ainsi de suite. Alors, où viendrait la place des soupçons, des jalousies, de la haine, de l'égoïsme, de ceci et cela Parce que si Dieu occupe totalement ton cœur, Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit, non donc, toi, ton problème à toi, toute ta vie à toi, c'est d'aimer. Est-ce que vous comprenez Qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas mon problème, parce que la semence que lui il a, ce n'est pas la même que j'ai. Vous verrez, frères et sœurs, qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne causera pas de problème à quelqu'un ça, vérifiez-le frères et sœurs parce que nous, j'ai pris cela la semaine et puis le temps nous est compté vous pouvez comprendre que quand il nous dit qu'ils se haïront et se trahiront ainsi mais c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur la parole de Dieu en elle, avec la puissance de transformation J'aime Dieu. Amen. Vous l'aimez, non? Amen. Ah. Amen. Vous vous souvenez de ce que, puis j'ai lis un peu nos prions. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens dans Un Thessaloniciens, je crois, chapitre 2, quelque part comme ça. J'ai lu cela, regardez très bien. Et, et, et, et puis nous nous levons, nous prions ensemble et puis nous nous partions. Alors, un, Timothée, pardon, un Thessaloniciens, pardon. C'est-à-dire au chapitre 2, je pense que c'est cela. Il nous dit, voilà, voilà, voilà. C'est dire le chapitre 2, et, et voici et, et comment il dit. Ah, J'aime beaucoup cela, comment il dit cela. Verset 8, il dit Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous. Vous entendez cela Dans notre vive affection pour vous, c'est qu'il avait beaucoup d'amour, n'est-ce pas Non seulement. Vous donnez l'évangile des dieux, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez? Je continue. Est-ce que vous comprenez? Comme il dit, vous êtes devenus chers. Quand quelqu'un devient cher pour toi, c'est que vous avez vu aussi ce désir d'amour qu'il a aussi pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est vrai, frère. Pourquoi on appelle quelqu'un bien-aimé On ne va pas appeler tout le monde bien-aimé. Hein? Pourquoi on l'appelle bien-aimé Mais parce qu'il est vraiment bien-aimé de Dieu et que lui aussi, il aime Dieu. Est-ce que vous comprenez Alors, regardez bien, il dit, vous vous rappelez, frère, et puis Et puis, verset, verset 10, il dit... Vous êtes témoin de ce que Dieu nous avons eu envers vous. Ah, bon, verset 11 et 10. Vous savez aussi, pardon, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père et pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Comme ça chez vous aussi, non Maintenant, verset 13, il dit C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu. Voyez-vous Donc, ils ont reçu la parole de Dieu. Et il dit En recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi qui agit en vous, qui, voilà, il est impossible que la parole de Dieu ne puisse pas nous transformer. Quand nous l'avons reçu, mon frère et ma soeur, les soupçons sont partis L'égoïsme est parti. Les pensées qui. Et c est, c est... Frère, que Dieu nous aide à être purifiés dans la conscience, la mémoire, le subconscient, le pensée, effectivement. Et au reste, à au reste, c'est que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur et, et, et digne hein, d'approbation, que tout cela soit l'objet de vos. Les venons. Nous allons prier. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse richement. Ma bénévole et ma soeur Delphine, qu'il la bénisse richement. Et Il m'a envoyé un mot qui m'a beaucoup touché. C'est là qu'on voit que aussi, les enfants de Dieu écoutent la parole, ils regardent et observent aussi ce que Dieu fait à vous poser des questions. Dieu confond les gens. Viens mon grand-moi. Nous sommes heureux de pouvoir vivre ce que notre Dieu nous accorde la grâce de vivre. C'est sa parole, nous sommes heureux. Il est un nom, un nom béni et saint, un nom, un nom divin. Que nul en vain, de ton nom vient le salut des humains. Le nom de Jésus, précieux Jésus.